Vite nous est au c'est gouvernement pour fraîche Où est-ce que gauche, ça ou t'a Nous avons beaucoup dirigeant qui fait festin ne passent nous trop Sous-titres à la pas tomber La fin du monde est pour arriver Sous nous ça remarqué malgré pas pagé j'y suis c'est nous Où t'as défendu Toutes les leaders prennent un bas, quest c'est que tu t'attends Encore pas libre C'est des Américains nous dépendent En bas la vie, c'est Ce qui des salines. c'est où nous avons de c'est la liste, surtout qui est coupé. Référé ce a bourgeois, son piste va galier. Mouais, sous côté cochon, après j'ai moun. Si t'as osé de y'a m'apprécier, frère, y'a moun. L'un va chier, nous prenons pas que c'est pour une souris. après là, j'ai payé une y des grands et manifestants. Après coup de balle, la terre, nous vite le gouvernement. Je ne là, j'ai payé une pour des grands et manifestants. Après coup de balle, la je vite gouvernement possède frais. Yeah! Ma fille a montré la lutte. Je pas comment m'après mourir encore, mais pas si elle est protester contre les balles. Les chefs des yeah! pour moi. J'ai cassé c'est sexe-nef, c'est yeah! Shaina! Ok! Ok! Ok!